בוטמורגן על ידענת שיש רגולו נשמת הממורדכה בן נסחק ופנידו רב התסטער אברחה בת בנימין ציוו סתיבו סי דידיון פרשן תודיון משקות את הלסדים נו זה מסכת יבמות פרק יעוד הלף משנביו מי שלא אחר בעלה שלושה חודשים וניסת וילדה ואין ידוע אם בן תשעה לראשון אם שבעה לאחרון היו בנים מן הראשון ובנים מן השני חולצין ולא מייבמין וכן הולה הם חולץ ו un autre cas de figure encore avec un enfant que, qui a un doute sur lui, qui est son père, avec un autre cas de figure. Donc c'est, on avait une femme, alors on va l'appeler Rachel, elle était mariée avec un premier mari qui s'appelait Reuven. Après Reuven, soit il est mort, soit il a divorcé. Elle est partie ensuite, cette femme, on va dire qu'il est mort, c'est plus facile pour le prochain D'accord Seulement, en principe, pour le musulman, il pas de différence, mais en tout cas, pour le monde, ce, sera ce sera nécessaire. Donc, elle était mariée avec Rovan. Rovan est mort, et après, elle se marie avec Shimon. Le problème, il est qu'on apprenait plus haut, dans le plus je, crois, je pense, le deuxième périque je pense. Je sais plus, il y avait écrit là-bas qu'il fallait nécessairement, une femme, elle doit attendre trois mois. Non, c'est plus, c'était le quatrième. C'était, c'était cinquième périque. Il y avait là-bas, on apprenait qu'une femme, elle doit apprendre, elle doit après son quatrième péric. Après son cinquième péric. Et euh, y a, y a le, donc une femme, elle doit après, une fois qu'elle divorce ou que son mari décède, elle doit nécessairement attendre trois mois de distinction pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte du premier. Ce qu'elle a fait, elle, c'est qu'elle a porté un mois et demi, elle s'est dit que oui, c'est bon si je sens que je ne suis pas enceinte. Elle s'est mariée. Après un mois, un mois et demi, elle a son ventre qui gonfle. Et on ne sait pas, est-ce qu'en fait. Peut-être que c'est un enfant du premier mari de Reuven, peut-être que c'est un enfant du deuxième mari de Yosef. Maintenant, l'enfant va naître, donc on ne sait pas est-ce que c'est le fils de Reuven ou c'est le fils de Yosef. Il est cachère, l'enfant, il n'y a aucun problème. Ouais, il n'y a aucun problème de cachot. Il est l'enfant de juif, il n'est pas mamzer parce que de deux choses l'une, lui, c'est l'enfant du premier, c'est l'enfant du deuxième, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi, qui est son père. Ça va nous entrer dans toutes sortes de situations compliquées. En l'occurrence, avec les enfants de réhoven les autres enfants de Rouven et les autres enfants de Shimon. À titre indicatif, on va appeler les enfants de Rouven Chetzron Vekarmi, comme les enfants de Rouven, et les enfants de Yosef, Menaché et Ephraim, ils sont un peu plus connus, eux. Et donc maintenant, on a cet enfant au milieu, qu'on va appeler, à avant, Peretz, qui était dans la Torah, c'était le fils de Yoda, mais bon. donc, on a Peretz au milieu. Et Peretz, il a des frères de Rouven et des frères de Yosef. et Karmi de Rouven, et Menaché et Ephraim. En réalité, Reuven, il ne sait pas qui sont ses frères, parce qu'il a... Alors, alors là, on a deux cas de figure. Il y a un cas de figure où tous les enfants, les cinq enfants, sont nés de la même mère. Donc il y en a deux... les deux premiers sont nés de Reuven, les deux derniers sont nés de Yosef, et on a au milieu ce petit père qui est né, et qu'on ne sait pas est-ce que... on sait pas est-ce que c'est le, les frères de père et de mère de chez Reuven, ou le frère et de, et de mère de chez Yosef. Ça, ça va être la première situation. On le fait déjà à l'oral comme ça, après on lit tout dans les mots et tout sera bien compris. C'est très simple. Dans la mesure où, maintenant, il va y en avoir un qui va décéder, que ce soit Péretz qui décède lui-même, aucun frère pourra faire le hiboum avec elle. Pourquoi Avec ça, avec, avec sa femme, pourquoi Parce qu'il est possible qu'en réalité, ce frère-là, il est frère de mère, mais pas de père. Or, s'il si est frère de mère, il n'y a pas de mise à deux hiboum. S'il n'y a pas de mise à deux hiboum, Allez avec la femme de mon frère de mère et pas de père, c'est un, une relation d'inceste, c'est formellement interdite, même si le frère, il est mort. Donc, ils ne pourront plus faire le beau, ils devront nécessairement faire la Khalidza. C'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, ça va être le cas maintenant où Réhouven, il a eu des ongles, des garçons d'une autre femme, Chetron et Carmis sont nés d'une autre femme. Et Yosef, il a eu Ménaché Ephraim d'une autre femme aussi. Lui, c'était de Osnat, et Réhouven, c'était de qui vous et maintenant, il y a cette femme au milieu, qu'elle, elle est passée d'un à l'autre, avec un enfant qui est au milieu, on sait s'appelle C'est Enfant qui Là, c'est beaucoup plus simple. Parce que, regardez, on ne sait pas, Péretz, est ce, qui est le, le frère de, ce qui sera le frère de de Karmi, et strictement pas de Ménaché Ephraim. Ou il sera le frère de Ménaché Ephraim, et strictement pas de de Karmi. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fera ben, C'est très simple. Si c'est lui qui décède, eh ben, on aura une femme, maintenant, qui sera Zuku On ne sait pas qui doit lui faire le est-ce que c'est la fratrie de Rehouven, ou est parce que c'est la fratrie de Yosef Ephraïm Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va lui dire On va lui dire, tu sais quoi Qui est un des deux de la famille qui va lui faire la Khalitsa Et le deuxième, il pourra faire le hiboum, peu importe dans quel sens, parce que de deux choses, -là. soit c'est une bonne khalitza, parce que c'était vraiment la tes hiboum, Et dans ce cas-là, face au deuxième frère, c'est une étrangère, tout simplement, et le droit se marier avec elle, ou soit inversement, d'accord et maintenant, si c'est pas lui qui décède, mais c'est au contraire un de ses frères qui décède, et bien même principe. Il faudra. Alors, si un de ses frères qui décède, en fait, c'est pas qu'il avait deux frères, deux frères, il avait juste un frère et un frère. Comme ça, c'est plus facile. Il avait deux frères, et il y avait un, c'était Khetson, et l'autre, c'était Ménaché, uniquement. C'est tout ce qu'il y avait. Maintenant, la femme de Ménaché décède. Alors, écoute, de deux choses l'une soit, il n'y a pas de frère. Elle est permise à se marier, soit il y a un frère, c'est en l'occurrence c'est lui, et bien il, il fait le hiboum, donc il pourra en fait faire le hiboum avec elle. Ok, et même ben, principe aussi du côté de, de, de, de Youssef, de D'accord, on a tout compris dans la Mishnah, maintenant on fait ça dans les mots. Michelo Shahata, celle qui n'a pas patienté Akharabala, après son mari, trois mois, Vénissette, elle s'est mariée plus trop vite. Donc une femme qui n'a pas patienté les trois mois de distinction. Veyalda, et après elle accouche. Elle accouche en fait au bout de 7 mois de son mariage, on ne sait pas est-ce que est, vous savez qu'un enfant il peut naître à 7 mois ou à 9 mois, on ne sait pas est-ce que cet enfant, c'est un enfant qui naît 9 mois après le premier mari, ou 7 mois après le deuxième mari, cest si elle a patienté après le deuxième mariage 9 mois, alors on est certain que c'est l'enfant du deuxième mari, ça n'existe pas, être enceinte pendant 11 mois, mais par contre, si elle a patienté tout court, 7 mois depuis le remariage, alors on ne sait pas ce que c'est, 9 mois depuis le premier mariage ou 7 mois depuis le deuxième mariage. Alors, la Mishnah m'enseigne. Ayoula, Bani, Mina, ou Bani, Mina, Ici, cette femme-là, elle avait en plus de ça d'autres garçons du premier mari et d'autres garçons du deuxième mari, parce qu'elle a eu 5 enfants en tout. Deux, près de son qui sont nés de Reuven et deux qui sont nés de Yosef, Mémenaché, Ephraim, et qu'il y a ce père à son milieu, on sait pas c'est le fils de qui. Dans ce cas-là, l'unique solution c'est Kholtsin de Velom Yabemin. Il devra faire la Khalitsa et en aucun cas le hiboum, parce que si toutefois c'est pas sa, sa femme, c'est pas sa Yevama, alors il s'avère qu'il a une relation en ce moment avec la soeur de son frère de mère et il n'y a aucune permission à ça. Verhen Hula M, Velom et même lui, par rapport à eux, il devra faire la de Khalitsa et pas être c'est-à-dire que s'il y a qui meurt, et eh ben, pour pouvoir faire la femme de Khetsron, il faudra que son frère Carmi fasse la Khalitsa ou le Hiboum. S'il fait l'iboum, c'est très bien, mais s'il fait juste la khalitza, il faudra. Non, là c'est très bien, donc en fait, il faut prendre. J'ai pris un mauvais cas. Il n'y avait pas deux frères, et deux frères, il y avait un frère et un frère. Il y avait juste Retzron. Si Retzron il meurt, alors il ne pourra pas faire le hiboum, il devra faire nécessairement la khalitza parce que peut-être que c'est son frère de mère et pas de père. Ok Maintenant, autre situation. Ayulo achim mina rishon ve achim mina sheni shelo meotam. Si toutefois, maintenant, il avait des frères, ce père est. Il avait des frères, un frère et un frère, on va prendre, d'accord Un de la, un frère de Reuven, mais qui n'est pas de la même mère, et un frère de Yosef, mais qui n'est pas de la même mère. C'est-à-dire Reuven et Yosef, ils avaient chacun leur femme respective, et à part ça, il y a cette femme qui est passée de Reuven à Yosef, et qu'elle a accouché au milieu, ce petit garçon, ce père, qu'on ne sait pas à qui il appartient, on ne sait pas quel est le fils de qui. Alors dans ce cas-là, c'est simple, ou ou Miyabeb, lui, lors de faire la même le quand il y a une. S'il y a un frère qui meurt sans laisser d'enfant, il peut faire soit la khalisa, soit même lui faire le hiboum, parce qu'on va lui dire deux choses l'une. soit c'est son frère de père, donc c'est super, il fait le hiboum, soit c'est pas son frère de père, donc il est strictement rien, il n'est ni frère de père, ni de mère, donc il peut prendre sa femme. Vehem, et eux, idem aussi, si c'est lui qui meurt, et eh bien eux aussi, il faudra, pour pouvoir permettre sa, cette femme, il faudra, un, il fasse la khalisa tout d'abord, et alors on va dire de deux choses, lui. soit tu es... Le vrai frère de père donc tu as fait la réalisation, je l'ai permise. Le deuxième, il m'aura se marier avec elle. Soit ce que tu as fait, ça sert à rien parce que c'était pas toi le frère, donc il n'y a aucun problème. Le deuxième, il peut se marier avec elle. Et il fera la bia comme le boum, mais dans ce cas-là, ça marche. Et voilà, d'accord Prochaine Mishnah, attention, on continue avec la même situation en découvrant plein de halakhot. Elle sera relativement longue, on essaiera de faire ça assez vite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis une en pleine de la là.